Bonjour à tous, chers amis spectateurs de l'Académie des Créateurs, je suis ravie de vous accueillir pour l'interview avec Jonathan Ryder. Bonjour Jonathan Bonjour Marina, je fais fuir un moucheron C'est juste génial Avec la simplicité de cette interview, nous sommes en duplex sur l'île de la Réunion où tu te situes. Alors... Jonathan euh, j'ai pris plaisir de découvrir ton univers notamment sur ta chaîne youtube euh, qui se nomme parents positifs et bienveillants et aussi ta page facebook euh, qui, euh, qui a le même titre hein, les parents positifs et bienveillants où tu permets à tout à chacun euh, d'avoir l'opportunité euh, et des supports euh, sur un un système ludique avec son enfant et conserver on va dire une hygiène positive face à, à, à des situations avec nos, nos enfants au quotidien et pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les vidéos que tu mets sur la chaîne, ta chaîne youtube alors ce que je cherche à partager euh, c'est ce qu'on appelle, ce qui s'appelle des habiletés parentales en fait il s'agit d'habiletés de communication parce que tout passe par là la communication, si vous avez euh, un problème relationnel avec votre enfant c'est par la communication que vous allez pouvoir le régler mais communiquer, euh, ça n'est pas forcément évident on a une manière qu'on croit naturelle de communiquer euh, mais qui est en fait une manière habituelle de communiquer et euh, la vérité c'est que pour la plupart d'entre nous on ne nous a pas transmis les bons réflexes de communication euh, il faut désapprendre tous nos mauvais réflexes et par dessus mettre et apprendre et essayer d'appliquer au maximum les bons réflexes ces réflexes, je ne les ai pas inventés. Je ne les sors pas euh, de mon chapeau par magie. Je me suis formé à la parentalité positive euh, en, en, en participant aux ateliers Filhoza, en participant aux ateliers Gordon et surtout, surtout, surtout en participant aux ateliers Faber et Maslich. Alors, si je peux faire un petit peu de pub pour Faber et Maslich, j'ai justement leur livre, juste ici, qui s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. » et comme je dis euh, dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, euh, s'il n'y a qu'un seul livre à lire sur la parentalité positive, pour moi, c'est celui-là. Parler pour que les enfants écoutent, écoutez pour que les enfants parlent. Mais Adèle Faber et Hélène Maslisch elles-mêmes n'ont rien inventé. Elles ont tout pris à un certain Aïm Ginott. Aïm Ginott, c'est l'auteur de « Entre parents et enfants ». Euh, il donnait beaucoup de conférences à une époque ce sont, ce sont les américains tous euh, peut-être pas d'origine mais en tout cas ça se passe en Amérique euh, toutes ces histoires et euh, donc Aïm Jinot euh, donnait des conférences et Adèle Faber et Hélène Maslich deux mamans euh, ont assisté à ces conférences et en ont fait un livre euh, qui s'appelle donc « Parler pour que les enfants écoutent »,« Écouter pour que les enfants parlent », avec plein d'exercices, etc. Et, euh... Et moi, personnellement, je suis convaincu que c'est ça qui a complètement métamorphosé ma relation avec mon fils parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ma relation avec mon fils prenait une très, très, très, très mauvaise direction. C'était des cris régulièrement, c'était des pleurs, c'est à cause des fessées. Je donnais la fessée à mon fils. Euh, C'est encore un souvenir douloureux euh, aujourd'hui. Et, et tout ça, on a pu le balayer grâce à l'apprentissage de ces fameuses habiletés parentales. Voilà. Cette chaîne YouTube où il y a euh, certaines euh, vidéos où ton fils euh, contribue à ce que tu crées, euh, nous pouvons voir euh, quel sujet euh, est-ce que tu peux nous en dire en exemple là Il y a notamment l'écoute passive, l'écoute active, et ce que j'appelle moi avec amusement l'écoute hyperactive, euh, qui consiste à donner à son enfant ce qu'il désire par le biais de l'imaginaire, pour voir les vidéos. Euh, encore une fois, je n'ai rien inventé, j'ai tout volé à Aïm Ginot, à Faber et Maslish, à Thomas Gordon, euh, bien sûr, le grand Marshall Rosenberg, l'inventeur de la CNV, la communication non-violente. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet, à part l'écoute active, l'écoute passive, l'écoute hyperactive Il y a le, le fameux principe de dire « je » plutôt que « tu euh, ». C'est le docteur Thomas Gordon qui oppose les messages « je » au message « tu euh, ». Donc, il suffit de dire « je suis énervé, je suis en colère au lieu de tu m'énerves, tu n'es pas gentil tu n'es pas sage, etc. le tu accuse, il ne faut plus dire tu <rire> il le faut tu, dire je le tu, tu le tu en effet sur le Facebook, tu, tu. il y a aussi euh, des articles, notamment tu m'en parlais tout à l'heure en hors antenne tu pourrais nous dire euh, ce, cet article là oui, alors dans la section euh, articles il y a toute une série d'articles euh, sur la page Facebook Parents Positifs et Bienveillants euh, sur le thème « Mieux communiquer avec son enfant pour favoriser son estime de lui-même. Euh, » C'est aussi un... L'inspiration vient d'un autre livre euh, principalement qui est, je crois, c'est peut-être le premier que j'ai lu sur la parentalité positive. Euh, c'est un livre de Petra kranz Lindgren qui s'intitule « Développer l'estime de soi de son enfant, les clés d'une éducation bienveillante. Euh, » Parce qu'il se trouve que je souffre moi-même d'un certain manque d'estime de moi-même, et je me demandais comment, avec ce manque, comment transmettre une bonne estime de soi à mon enfant. Donc, je me suis renseigné sur le sujet, et, euh, et j'ai éprouvé le besoin de reformuler ce que j'avais découvert voilà voilà merci Jonathan de ce partage en tout cas nous pouvons euh, voir et aller visiter euh, euh, cette chaîne YouTube euh, les parents positifs et bienveillants ainsi que ta page Facebook mais euh, nous découvrirons bientôt euh, notre interview sur la chaîne LVA où tu vas euh, parler de tes ouvrages notamment des romans qui, euh, que tu as écrits je te dis à bientôt Jonathan à bientôt Marina